Salut les Rolistes et bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 21 août, le mot clé du jour est poussée. Alors une poussée c'est dans le système euh, gum show, enfin il me semble dans le système gum show euh, one to one, ou one on one, enfin, le système qui est fait pour jouer euh, avec un seul MJ et un seul joueur. Et euh, bah, c'est un, un, un déclic de, de narration qu'ils ont ajouté qui permet... Euh, et eh bien d'obtenir un petit peu plus euh, dans un jet euh, qui peut servir à récupérer des informations c'est la, la, la poussée permet voilà d'obtenir plus d'un contact lorsqu'on interroge, d'obtenir une, une, une, une meilleure perception d'un indice qu'on peut qu'on peut trouver lorsqu'on fouille alors personnellement je n'ai jamais joué à gumshoe euh, Cthulhu, euh, ni en one on one ni euh, rien du tout euh, mais ce, ce genre de, de tweak des règles qui permet de, de mettre un petit peu dans la balance un petit peu plus ça m'évoque le, le système de la V7 de Cthulhu où ils avaient implémenté donc en plus des, des bonus des malus et puis des, des scores de chance qu'on peut dépenser et eh bien le concept de la relance le système du, de la relance à Cthulhu V7 c'est lorsque le MJ vous le propose ou que vous avez une bonne idée de comment attaquer la problématique d'une autre façon. Vous pouvez refaire un jet qui a été raté, avec euh, avec des conséquences euh, en cas de nouvel échec toujours plus dramatiques que ce qui vous est arrivé avec le premier échec. Donc c'est une sorte de, de petit pari, un peu à la manière des challenges dans dans Gup show justement. Euh, et je trouve euh, voilà je trouve tous ces petits systèmes un petit peu euh, un petit peu plus agréables parce que ça permet de, de plier légèrement le système. Ça permet euh, tout à fait de de moduler euh, un petit peu la, la partie et le système de règles. Donc ce sont des bonnes initiatives. Je n'ai pas spécialement donc, de retour à vous faire sur, sur la poussée spécifiquement puisque je n'y ai euh, jamais joué, donc je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, au niveau des relances, j'ai connu des, des joueurs qui ont, euh, qui ont eu un échec d'escalade et lorsqu'ils ont fait la relance et qu'ils l'ont tenté, eh bien, la chute a été extrêmement forte. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et le personnage a donc fini paralysé en fauteuil roulant, ce qui, ce qui a eu pour effet voilà, de, bah, de l'handicaper pour euh, la suite de ses aventures. C'était le 21 août, nous étions toujours sur RPG Day 2020. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao les Rollistes